Luette, Esperluette. Esperluette. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous en Terre intérieure. Si vous démarrez cette écoute, c'est que vous avez envie de faire une pause. Vous pouvez méditer n'importe où, au bureau, chez vous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 La méditation dure 7 minutes. Vous n'avez qu'à fermer les yeux et vous laisser guider. La méditation de ce mois s'appelle l'onde. Redressez votre colonne, le dos bien droit, la nuque étirée. Les mains posées bien à plat sur vos genoux. Fermez vos yeux. Suivez le flux naturel de votre respiration. À l'inspire, vos poumons se remplissent, votre abdomen se gonfle. Et à l'expire, videz l'air en relâchant vos épaules et votre buste. Suivez ce mouvement naturel de flux et de reflux. Puis, tout en continuant à respirer naturellement, observez le flot de vos pensées, Est-ce un flot agité, tumultueux Est-ce un flot plein d'énergie et d'idées Est-ce un flot paisible, lent Visualisez ce flot de pensées comme une eau qui s'écoule dans votre tête. Une rivière. Visualisez vos pensées qui filent sur cette rivière emportées par le flot. Observez l'eau les écouler, les emmener loin. Si vos pensées reviennent, ne vous jugez pas. Patiemment, laissez-les de nouveau dans le courant, sur chaque expiration. Continuez pendant quelques secondes, en silence. Puis la rivière s'élargit de plus en plus. L'eau devient plus calme, moins tourmentée. Elle s'écoule en contournant les pierres, glisse le long des rochers, vient doucement s'appuyer sur les rives. Elle glisse plus lentement. Il peut y avoir encore en surface quelques remous. Et elle devient moins trouble. On aperçoit même le fond de la rivière. L'eau s'apaise. Les impuretés se déposent petit à petit au fond. Prenez le temps de visualiser cette eau claire, limpide dans votre tête. Puis la rivière s'élargit encore plus. Elle devient un fleuve. L'eau glisse doucement. Et débouche sur un lac magnifique. Large. Paisible. Toutes vos pensées sont diluées dans cette étendue. Votre calme s'élargit. La surface du lac est lisse, immobile comme votre esprit. L'eau est limpide, claire. Vous vous fondez dans cette surface d'eau transparente, paisible. Votre respiration est lente, Profonde. Restez quelques instants suspendus dans cette sensation de dilution. Et vous allez prendre une grande inspire, expirez et gardez en vous cette sensation d'apaisement, de sérénité. Puis quand vous le voulez, rouvrez vos yeux et revenez doucement à vous. Thank mm -hmm.